L'offre de Toulon est assez large, tout d'abord nous avons des vidéos pédagogiques qui ont une force extraordinaire parce qu'en 3 minutes on explique tout sujet complexe. Donc cette force on l'utilise en dessiné, en motion design, voire même en vidéo détournée et euh, cette offre aussi peut être beaucoup plus large lorsqu'on a des sujets plus longs que 3 minutes on va incorporer nos vidéos dans des modules micro learning, on va les intégrer dans des expériences immersives ou dans des applications mobiles, donc la palette est très large. Donc Pour conseiller un client, je vais devoir le questionner pour comprendre euh, la complexité du sujet, les supports de diffusion et puis ses contraintes à lui, de temps, de budget. Et en fonction de tous ces éléments, je vais apporter une ou plusieurs solutions. Euh, L'autre point qui m'aide quand je suis en relation avec mes clients, c'est que je produis moi-même aussi, c'est-à-dire que j'adore ça, euh, je produis moi-même certains livrables, ça me permet deux choses, d'abord d'être dans la réalité et euh, j'aimerais produire plus souvent, mais surtout ça me permet de tester notre méthodologie, de voir à quel moment on peut l'adapter, on peut euh, la développer ou au contraire l'écourter. Donc tout ça est très très précieux. Ma force professionnelle, elle repose sur une expérience dans le domaine de la pédagogie. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine, donc je connais bien l'entreprise apprenante. Bien sûr, il y a la créativité, puisqu'on travaille beaucoup à partir de dessins, donc ça suppose d'avoir une grande créativité. Mais c'est aussi la qualité, et la qualité à tous les niveaux, parce que nous sommes une équipe très exigeante. Et par exemple, sur certains livrables, même si le résultat est au rendez-vous, mais nous allons refaire parfois 10, 15 fois un livrable, parce que nous ne sommes pas satisfaits jusqu'à ce qu'on obtienne une qualité que l'on trouve irréprochable. L'équipe de To Learn a une force que j'apprécie énormément et que j'adore. C'est une équipe qui est bosseuse, qui est autonome, qui est responsable et qui travaille avec beaucoup de plaisir et toujours de bonne humeur. La force de To Learn aujourd'hui, c'est de savoir expliquer un sujet complexe en trois minutes. Et demain, la force de To Learn, c'est tous ces nouveaux projets.